Si vous êtes là, c'est parce que vous n'êtes pas ailleurs. Et si vous n'êtes pas ailleurs, c'est parce que vous êtes ici. Alors à partir du moment où vous êtes ici, vous devez partager ce live. Vous savez que M. Kanté ne fait plus de live. Et quand il se présente devant vous... C'est pour vous parler dans un langage clair et franc. Alors, j'aimerais, avant de poursuivre la vidéo, dire à toutes ces têtes brûlées, parce qu'il faut les appeler comme ça, toutes ces têtes brûlées, que... <coughs> qu'ils ne sont pas obligés de venir m'écouter. Il faut être un débile léger, un débile, quelqu'un qui a perdu toute sa tête, pour venir s'asseoir, écouter quelqu'un qu'on n'aime pas, écouter quelqu'un qu'on ne veut pas écouter. C'est très simple. Vous voyez, il y a une partie où on dit « désabonnez-vous sur sa page ». Cliquez sur « Désabonner » et partez. Ça ne sert à rien de souffrir. D'écouter quelqu'un qui ne va pas dire quelque chose qui va vous plaire. Vous voyez Donc, moi je, suis, je, moi, je suis un dur à cuire. Quand vous me voyez devant vous faire le live, parce que vous savez, déjà, vous savez qui je suis, donc je ne perds pas le temps pour ça. <rire> Quand vous êtes en face de quelqu'un que vous ne voulez pas écouter, prenez votre chemin, allez-y. Ça ne sert à rien de venir m'écouter. Parce que de toutes les façons, je ne dirai pas quelque chose qui va vous plaire. Voilà. Alors, cher monsieur, je vous demande tout simplement, et chère dame, je vous demande tout simplement de vous désabonner sur ma page. <rire> je commence le live par ça. Désabonnez-vous sur ma page. Parce que ça ne, ça ne vous sert pas. Hein? Et moi, je ne veux pas de bêtes sur ma page. Je n'aime je pas les personnes bêtes sur ma page. Donc, désabonnez-vous clairement. Allez-y. Ne cherchez pas à mettre des têtes de mort. Désabonnez-vous. Allez-y. C'est simple que ça. C'est tellement simple que on n'a même pas besoin. On n'a même pas besoin de vous expliquer cela. Ne souffrez pas. N'écoutez pas M. Kanté. Je vais vous montrer si vous ne savez pas. Je vais vous montrer. C'est très simple. Vous voyez, quand vous allez sur ma page, il y a là où c'est « likez là ». Vous avez cliqué là-bas pour vous abonner. À partir du moment où je ne fais plus votre affaire, cliquez et désabonnez-vous clairement. C'est aussi simple que ça. Hein? C'est simple que ça. Bon. Toi tu vas. J'ai privé. Tu vas aller à la poubelle. Euh... Voilà, c'est fait. Alors, cher monsieur, bonsoir à bon, bonsoir à tout le monde. Nous allons droit au but. On dit, la manifestation des forces vives. <rire> manifestation des forces vives. <rire> euh, J'ai tellement à dire que, ça, je, je commence d'abord par rigoler. quoi. Parce que vous savez, la politique là, quand on dit la politique politicienne, ce n'est pas tous les hommes et toutes les femmes qui ont ce cul, le cul d'intelligence, le coefficient intellectuel pour faire de la politique politicienne. Parce que si vous ne savez pas, laissez-moi vous dire qu'il y a tellement de politiques dans la vie qu'on ne peut pas compter, on ne peut pas dénombrer. Il y a la politique politicienne, les politiciens qui veulent le pouvoir. Il y a la politique administrative, la politique qui sert à gouverner un État, il y a la politique d'escroquerie, il y a la politique de vivre, il y a la politique de travail, tout ce qu'on fait dans la vie est politique. Mais ce qu'on appelle la politique politicienne, ça c'est un autre métier. Il faut avoir la capacité intellectuelle, la capacité de sagesse, la capacité de discernement, la capacité de relativiser les choses. C'est très important. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une phase très importante. Une phase qui va permettre aux mères de famille guinéennes, aux pères de famille guinéens, de savoir et de connaître la qualité intrinsèque, la qualité intellectuelle de ceux qui sont censés être nos maîtres à penser en Guinée, c'est-à-dire l'élite guinéenne, la politique, la classe politique guinéenne. Sous le régime d'Alpha Condé, chaque soir, on faisait des lives, on combattait Alpha Condé et son gouvernement. J'étais professeur dans ça. J'ai combattu Alpha Condé avec son régime. J'ai demandé à faire que les militaires viennent débarrasser Alpha Condé. Vous étiez avec moi, vous étiez contents, vous avez applaudi. On a fait cela. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes avec ces militaires. Vous comprenez Mais quand je dis « nous sommes avec ces militaires », partagez le live. « Nous sommes avec ces militaires », c'est pas tout le peuple, c'est la partie saine de la nation qui est avec les militaires. Cette partie qui est débarrassée de l'égoïsme, cette partie qui est débarrassée de l'ego surdimensionné, cette partie qui est débarrassée de la naïveté, cette partie qui est débarrassée de l'idiosie, cette partie qui est débarrassée de la méchanceté. c'est cette partie qui est débarrassée. C'est-à-dire de tout ce qui est négatif, qui est avec les militaires aujourd'hui, patriotes à la tête de l'État. Je vous ai déjà dit, depuis l'arrivée du colonel Amadidou Doumbouya, je ne vais pas me dédire et je ne vais, vais pas me contredire moi-même. Je vous ai dit que je suis avec le CNRD. Alors, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, soit vous respectez ma position ou bien vous quittez sur ma page. Vous arrêtez de me suivre, vous arrêtez de me regarder. Parce que je suis sur ma ligne de conduite. Je suis dans ma logique. Je suis sur ma trajectoire. Je ne vais pas me dédire. Je suis un jeune visionnaire guinéen qui se bat pour la création des conditions de bonheur de son peuple, qui se bat pour la, pour la création des véritables conditions de ce que vous autres vous appelez la démocratie, parce que la démocratie, c'est une culture, c'est un mode de vie. Ça ne naît pas, ça ne descend pas du ciel. On crée ces conditions-là. Et moi, je me bats aux côtés de tous les patriotes qui sont dans cette vision et qui se battent pour cette vision. Je ne me bats pas pour une cause politicienne. Non, que Dieu m'en garde. Je me bats pour la paix, pour l'aisance, pour l'emploi, c'est-à-dire pour la dignité de mon peuple. Je n'appartiens à aucune structure politique. Ça, je l'ai dit et rédit. C'est-à-dire j'ai répété cela dans toutes mes émissions pendant que je faisais des lives tous les jours, plus de deux ou trois fois même. Et vous savez, je suis fier de moi aujourd'hui. Quand je dis que je suis fier de moi, sincèrement, je dis, j'ai commencé la politique euh, euh, la politique euh, patriotique euh, la politique, la bonne vision. J'ai commencé cette politique, ce combat patriotique très jeune. Mais j'étais enfant, doté d'un esprit très mature, très mûr. Qui m'a toujours dit, Fama, il ne faut pas t'engager dans un parti politique. Reste comme tu es. Continue sur ton chemin. Vouloir t'engager dans un parti politique, tu risques de t'attacher toi seul. Et tu es quelqu'un qui aime sa liberté d'expression. Tu es quelqu'un qui tient énormément à sa liberté d'expression, à sa mouvance. Tu n'aimes pas être contrôlé. Tu n'aimes pas que quelqu'un contrôle ton verbe. Donc, reste comme tu es, mène ton combat là. Demain ou après-demain, tu ne seras pas reproché par quelqu'un qui va te coller l'étiquette de militant ou de sympathisant d'un parti politique. Je suis fier de moi pour ça. Parce que je me dis... Si je m'étais attaché à un parti politique hier, tous ces partis politiques qui n'ont aucune vision aujourd'hui, qui n'ont aucune visibilité, qui continuent de marginaliser notre peuple, qui continuent de piétiner la dignité de notre peuple, je serais aujourd'hui très malheureux. Dieu merci, je reste et demeure ce que je suis. Jeune visionnaire femme. Maintenant, on dit « manifestation ». Manifestation, manifestation. Vous savez, quand on est en manque de stratégie, on répète les mêmes erreurs. Oui. J'ai d'ailleurs honte. J'ai honte aujourd'hui de voir que ceux qui, par le passé, pas un passé récent là, ceux qui réprimaient la manifestation, que ce sont eux aujourd'hui qui demandent la manifestation. J'ai honte. J'ai honte. Que ceux qui étaient au pouvoir hier, là, récents là, hier, là, ceux qui disaient qu'il y a une partie de notre capital qui est invivable, ceux qui disaient qu'il y a une partie de notre capital qui est impraticable, ceux qui, ceux qui qualifiaient les habitants de cette partie de notre capitale d'un ensemble de bandits ruinés, que s'il faut aller là-bas, il faut aller avec des kalachinikovs, avec des grenades, avec des pistolets, avec des armes de feu, que ceux-là aujourd'hui demandent à descendre dans la rue. Et que ceux qui étaient réprimés, ceux qui étaient traités de bandits, ceux qui étaient traités de délinquants, ceux qui étaient qualifiés de groupements, de bandits et de terroristes, que ces gens-là acceptent aujourd'hui de s'associer à ceux qui étaient au pouvoir pour descendre dans les rues. Alors, les parents qui ont perdu, c'est pourquoi je dis souvent que si vous ne pouvez pas assumer la responsabilité parentale, si vous ne pouvez pas, nous sommes à un niveau de la vie où si on ne veut pas faire d'enfants, il y a des méthodes. Si on ne peut pas assumer la responsabilité de nos propres enfants, étant un homme marié, une femme mariée, il y a des méthodes pour ne pas faire d'enfants. Parce que vous voulez qu'on vous parle clair. Il y a des méthodes pour ne pas faire d'enfants et coucher avec vos femmes et vos maris autant que vous voulez pendant 10 ans jusqu'à la fin de votre vie. Si vous n'avez pas de respect. Pour l'espèce humaine. Si vous ne voulez pas prendre la responsabilité de vos enfants. Si vous êtes incapables, des parents incapables d'assumer la responsabilité des, par des enfants. Ne faites pas d'enfants. Parce que vous voulez qu'on vous parle clair. Voici deux leaders politiques. L'un s'appelle Alpha Condé. Oui qui a été président de la Guinée de 2010 à 2021. Alpha Condé, qui est né en 1938. Alpha Condé, qui est venu en France à l'âge de 15 ans. Alpha Condé, qui a été élevé par les Français, qui est passé de... Je vais, je, vais, je, vais, je vais taire ça. Mais qui a passé toute son, tout son enfance dans, dans une turbulence qui ne dit pas son nom. Alpha Condé, qui a combattu tous les régimes administratifs guinéens. Alpha Condé qui a combattu Ahmed Sektoué. Alpha Condé qui a combattu Lansana Conté. Alpha Condé qui a combattu Dadis Kamara. Et par la manipulation, a mis Sekouba Konate dans le, dans le pain l'a bouffé et a truqué les élections, est venu à la tête de l'État en 2010. Oui. Alpha Condé qui était présenté comme la main blanche par nos propres parents malinqués. Alpha Condé qui était qualifié comme la colombe, Alpha Condé qui était qualifié comme le messie qu'on attendait. Le véritable démocrate. Le véritable stratège, c'est lui qui va sortir la Guinée de l'Ornière. C'est lui qui va tirer la Guinée des ténèbres de l'enfer vers la lumière parfaite. Alpha Condé, c'est lui qui était attendu pour goudronner toutes les ruelles de la Guinée. Alpha Condé qui devrait caroler toutes les maisons de la Guinée. Alpha Condé qui devrait distribuer de l'argent à tous les fils. Alpha Condé qui devrait dire à tous les Guinéens ne travaillez pas, je vous paye. Alpha Condé qui devrait envoyer la plus grande démocratie qui n'a jamais existé dans ce monde en Guinée. Alpha Condé qui a traité Ahmed Sektouré de sanguinaire, de dictateur sanguinaire. Il n'y a pas de qualificatif qu'il n'a pas attribué à Ahmed Sektouré. Alpha Condé, il n'y a pas de qualif qualificatif qu'il n'a pas attribué à... L'ancien accounté, paye à son âme. Alpha Condé qui a traité Dadis de fou, qui a perdu la tête. Et Alpha Condé qui s'est moqué de ce qu'on a Ce Alpha Condé est venu à la tête de l'État. Division sur division, haine sur haine, meurtre sur meurtre, assassinat sur assassinat, complot sur complot, il a fini avec à peu près la majeure partie des officiers guinéens, policiers, gendarmes, militaires, armées de terre, armée de l'air, tous les compagnons de Dadis, presque, les compagnons de Sekouba presque, jusqu'à éliminer le gap sûr de Sekouba Konaté le garde-corps de Sekouba Konaté, qu'on appelait Dégol. Ce démocrate, il a échoué. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ce Alpha Condé dégagé, et c'est lui qui a contribué largement à ce qu'il parte. s'appelle Selouda C'est le deuxième. C'est mon ami personnel. Son excellence, Selouda C'est mon ami personnel, je vous le dis. Je l'ai conseillé plusieurs fois. Je l'ai beaucoup aidé. C'est ça la vérité. Je l'ai beaucoup aidé. J'ai vendu ses qualités d'homme. J'ai vendu tout ce qu'il peut faire pour la Guinée. Je l'ai vendu partout. Au début, on me traitait d'esclave de Kanté esclaves qui les Kanté qui sont en Moyen-Guinée. Et après, les gens sont, se sont rendus compte que non, lui, c'est pas un esclave. Lui, il est loin d'être un esclave. Lui, c'est un, un maître. c'est pas seulement Kanté, c'est un soumarou Kanté. Et donc, lui, c'est le maître des mandenka. Des petits Traoré, des petits Konaté, des petits Keita des petits camarades du mandenka. Lui, il est, il est descendant direct de ce Marocanté qui a esclavé le mandingue pendant plus de 37 ans. Alors, lui, c'est pas un esclave des peuples. Lui, c'est un fils digne. Oui, c'est un chef. Ils ont tout fait pour me corrompre, non pas peu. J'ai vendu les valeurs de mon cher ami, Siroudal et Diallo. Ouais. Mais au finish, mon ami qui a été emprisonné après les élections de 2020, triché encore une fois, parce qu'il a été triché lors de toutes les élections de 2010, 2015 jusqu'en 2020, il faut l'avouer avec honnêteté, c'est lui, il a été triché, on l'a volé son pouvoir en Guinée. Ça, c'est une vérité. Ça, je ne change pas. Ce verbe-là, je ne vais le changer pour, pour personne dans ce monde-là. Même si j'ai le coûté à la gorge, je vais dire que Selou a remporté toutes les élections qui ont été organisées en Guinée. Mais il a toujours été fraudé, il a toujours... Été, on a toujours volé son pouvoir. Mon ami personnel, ensemble, nous vous avons surmonté les difficultés, les moqueries, les injures, les injures de la part des enfants d'Alpha Condé sur les réseaux sociaux, père et mère. Moi-même, j'ai été victime d'un grand frère qui ne connaît pas ce qu'il veut dans sa vie, qui faisait des audios, qui m'insultait père et mère, qui me traitait de torchon de Silouda Lenjalo et de sa famille, je l'ai accepté. Mais ce faisant, j'avais bel et bien une logique. Et cette logique-là, je ne l'ai pas trahie. Et je ne vais pas le trahir pour qui que ce soit. Mais ce qu'il faut aussi dire que mon ami personnel, oui, je l'ai toujours dit, on ne va pas lui retirer cette étiquette aussi. Il a été ex-ministre de l'ancienne comté. Pendant plus de 11 ans, il est ministre en Guinée. C'est lui, il est dans l'administration guinéenne depuis 1975. Il a servi le régime Ahmed Sektouré. De 1975 en, 2000, en 2005, jusqu'à être premier ministre, il a gravi les échelons. Il a accumulé beaucoup d'expérience. Bien évidemment que ce n'est pas un homme parfait, parce que Allah n'a pas créé un homme parfait. Nous sommes tous imparfaits. Certainement qu'il a commis des erreurs, oui, en tant que ministre. Mais lorsqu'il nous arrive maintenant, lorsque le moment arrive de départir les deux personnalités, c'est-à-dire l'homme politique et l'ancien ministre, c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a toutes les guerres du monde entier. C'est là où il y a la bataille. Partager, c'est-à-dire enlever l'ex-ministre de l'homme politique, le monde politique politicienne. Parce que ex ministre ça veut dire aussi politicien, mais politique administrative qui a servi en une administration et donc des gouvernements. Et c'est là, je ne suis pas d'accord avec les militants de l'UFDG. C'est là, je ne suis pas d'accord avec les admirateurs de l'UFDG. C'est là, je ne suis pas d'accord avec les sympathisants de l'UFDG. C'est là, je ne suis pas d'accord avec les cadres de l'ANAD et de l'UFDG. Parce qu'ils savent ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Les réfléchis savent que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Alors, ce Célou, ex-ministre, je l'ai toujours dit sur ma page. Je dis, mais si la Guinée reproche des choses à Célou Dallé l'ex-ministre, je ne parle pas. Parce que il faut savoir, en, quand on dit le président de l'UFDG, c'est Célou Dallé Mais s'agissant de l'ex-ministre, on dit M. Célou Dallé comprenez Alors, M. Célou Dallé l'ex-ministre, l'État de Guinée, le reproche un certain nombre de choses. Moi, je suis qui pour le défendre par rapport à cela Je ne, je ne suis personne. Mais c'est l'Odalene le politicien, si il fait, c'est-à-dire s'il subit de l'injustice, ça, je vais dénoncer avec la dernière énergie. Mais l'ex-ministre, si l'État de Guinée, c'est-à-dire c'est le fonctionnaire qui a servi la Guinée pendant plus de 11 ans, si l'État de Guinée le reproche des choses à ce fonctionnaire, fils digne de la Guinée, je ne suis personne pour entraver au travail de la justice et à l'État guinéen. Parce que même moi, si demain je suis fonctionnaire guinéen et que l'État de Guinée me reproche de quelque chose, bien évidemment que l'État a le droit de me convoquer et de me montrer, de me dire exactement ce qu'on me reproche. Alors, moi j'ai cette intelligence, j'ai cette capacité, c'est-à-dire je sais départir l'homme politique-politicien et l'ancien administrateur. Maintenant, je vais parler de l'homme politique aujourd'hui. Vous savez, L'État, c'est comme Allah. Oui, c'est comme Allah. Ce qu'on fait à Allah, c'est à Allah de régler ce compte-là. Vous comprenez? Ce qu'on fait à son prochain, maintenant, il faut que ton prochain t'accepte. Il faut qu'il te pardonne. L'État, c'est comme ça. Ce que Selou a fait à l'État guinéen, c'est entre Selou et l'État guinéen. Moi, je ne me mêle pas de ça. C'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon problème. Et ça, ce n'est pas votre problème. Parce que avant d'être militant de parti politique, vous êtes d'abord guinéen. Et donc, à partir du moment où vous êtes guinéen, vous êtes sous le contrôle de l'État. Vous êtes sous la protection de l'État. Et si cet État reproche quelque chose à un fonctionnaire qui a servi le même État, vous n'êtes personne pour vous interposer entre la personne qui est effectivement qui est en, en conflit avec la loi, avec l'État, et l'État lui-même. Donc, c'est lui, ce qu'il a fait à l'État, c'est que l'État le reproche. Moi, je ne suis personne, je ne parlerai pas de ça. Je parle de l'homme politique. Alors, cet homme politique, qui a une capacité de mobilisation sans précédent en Guinée, qui a une capacité de mobilisation incomparable, cet homme politique qui peut sortir des millions et des millions de Guinéens dans les rues. Cet homme politique qui a subi des défaites politiques. Cet homme politique qui a subi toutes les humiliations, toutes formes, quelles que, que, que, que soit, Cet homme aujourd'hui se met ensemble avec celui qui l'a humilié par le passé. C'est lui qui l'a rabaissé. C'est lui qui lui a marché dessus. Ils se mettent ensemble parce qu'ils se disent qu'ils ont un ennemi commun. L'ennemi commun c'est qui Celle-là. <rire> Je ne suis pas d'accord avec mon cher ami Siroudalenghalo. L'ennemi commun c'est qui L'ennemi commun c'est celui-là même que mon cher ami a demandé de venir renverser Alpha Condé. Parce qu'à partir de moi, un leader politique demande à l'armée de prendre sa responsabilité N'importe quel militaire qui viendrait alors déloger le président, c'est comme si l'homme politique avait demandé à ce militaire de venir déloger. Alors, en quelque sorte, Célu a demandé à, à, à, à, au colonel Madi Doumbouya de venir renverser Alpha Condé parce que le colonel fait partie de l'armée guinéenne. Et donc, l'armée guinéenne a renversé Alpha Condé. Maintenant, le même Célu aujourd'hui avec Alpha. Pour Alpha, je peux comprendre. Parce que l'île a été délogée. Lui, on l'a empêché de faire son troisième mandat. Lui, c'est un faux type. Pour Alpha Condé, je peux comprendre. Pour la haine d'Alpha Condé, ça, je peux comprendre. Mais pour Senoudal Ndiallo, l'homme politique, ça, je ne comprends pas. Alors, si l'homme politique s'appuie sur son côté administratif pour combattre le chef de l'État d'aujourd'hui, c'est là que je dis, mon, mon cher ami, il, il fait une, une erreur de calcul. Parce qu'il doit comprendre que lui seul, il représente deux personnes. L'administrateur, l'ancien administrateur et le politique. L'ancien administrateur, s'il a des comptes à régler avec l'État, c'est avec l'État. c'est pas avec le chef de l'État. C'est avec l'État, c'est avec la justice de l'État. Maintenant, le politique, est-ce qu'il a été en conflit avec la loi Parce que si on doit faire ce calcul-là, si on doit faire cette analyse-là, on va comprendre tout. Si on prend l'homme politique... C'est l'Oudal Parce que c'est de lui, ses militants, qu'il s'agit. Si on prend l'homme politique, c'est l'Oudal Ndiallo. Est-ce qu'en réalité, l'homme politique est en conflit avec la loi guinéenne Je vous pose cette question-là, vous qui me suivez. C'est l'Oudal Ndiallo, le président de et de l'ANAD, l'homme politique. Est-ce qu'il est en conflit avec la loi Est-ce que la loi guinéenne poursuit le président de et de l'ANAD est-ce que la loi guinéenne empêche le président de l'UFDG et de l'ANAD de rentrer en Guinée Est-ce que la loi guinéenne empêche le président de l'UFDG et de l'ANAD de participer à un cadre de dialogue Est-ce que la loi guinéenne poursuit Selou Ndiallo, le président du parti politique UFDG et de la coalition ANAD, pour quelque motif que ce soit Je dis non, le président du parti n'est pas poursuivi. Le président du parti n'a aucun problème avec la loi guinéenne. Non, le président, le président du parti n'a pas de problème. Il faut qu'on apprenne aux enfants et aux militants sympathisants de l'UFDG de l'ANAD pour qu'ils comprennent cela. Parce qu'ils mélangent tout. Maintenant, on dit la grève est prévue <rire> le 9 mars. Pour faire quoi pour aller déloger le colonel Mamadi Doumbouya. J'ai vu cette vidéo très rigolote de celui qu'ils appellent le professeur Alpha Condé, Qui demande à quelques militants s'ils sont prêts. Al prenez, ah, emprenez. Al prenez Moundela. <rire> Al préni? ah, préni. Al préni, mondela. Vous êtes prêts pour faire quoi pour aller déloger le colonel Madi Doumbouya. Maintenant, je vais vous dire carrément, pour que vous compreniez, le pouvoir guinéen aujourd'hui, c'est lui qui réussira à dégager le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD. C'est celui-là qui deviendra le président de la République de Guinée. Tout comme le colonel Madi Doumbouya a pris les armes et est allé déloger Alpha Condé. Il est devenu le président et aujourd'hui, la gestion de l'État incombe à lui et à son unité les forces spéciales et l'armée guinéenne. Donc c'est lui qui aura la capacité de déloger le colonel Mamadi Doumbouya. Il faut comprendre que c'est toi qui seras le président. Même si Céloudalen Diallo aujourd'hui Et réussissait à déloger le colonel Mamadi Doumbouya, d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui va diriger la Guinée. Parce qu'il faut que ça soit clair, le colonel n'est pas venu par élection présidentielle. Il a pris les armes, il est allé déloger Alpha Condé constatant, effectivement, la dégradation de la société guinéenne, la souillure de la société guinéenne, la marginalisation du peuple de Guinée. Alors, chers parents, vous avez constaté dans le titre de ce live, je dis, une manifestation encore prévue sur l'axe Amdala et Koza Bambeto, etc., etc. Parce que quand on dit la manifestation en Guinée, la manifestation ne se passe, c'est sûr, sur l'axe. Maintenant, vous allez constater, le 9. Tout ce que je souhaitais, c'était ça. Je souhaitais que Alpha Condé et Ceruda Lendjalo fassent la coalition pour faire une manifestation. Pour qu'on puisse peser réellement l'influence maintenant politique d'Alpha Condé en Guinée. Parce qu'on estime que l'axe, c'est pour l'UFDG et l'ANAD. Et l'autoroute Fidel Castro, c'est pour Alpha Condé. C'est ce qu'on estime, non? Voilà. Maintenant, le 9. Vous, les Guinéens, vous qui vivez à Conakry, le 9, s'il vous plaît, prenez vos téléphones. Ne, si vous ne voulez pas manifester, prenez votre téléphone. Juste, restez au balcon, filmez l'autoroute Fidel Castro. Comptez le nombre de militants du RPG Arc-en-Ciel qui, qui, qui, qui, qui sera dans la rue, effectivement. Le nombre. Je vous dis, je, fais, je vous fais une prophétie. Si... Le nombre de militants RPG sur l'autoroute Fidel Castro dépasse 100 personnes. 100 personnes, je dis bien si ça dépasse 100. C'est-à-dire, si le RPG arrive à mobiliser 100 personnes sur l'autoroute, sur l'autoroute, je change mon nom. Pour vous. Je change. C'est une, une promesse que je vous fais. Je change mon nom. Mais si par contre. Toute la manifestation se passe sur l'axe. Parce que je vais vous dire quelque chose. La stratégie d'Alpha Condé. Alpha Condé est très, très malin. Très malin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? La manifestation, c'est une manifestation grandiose. On se donne rendez-vous sur l'axe. On se donne rendez-vous sur l'axe. On va faire là-bas et puis on ira en ville. C'est l'Oudal et ses militants doivent dire non. Moi, c'est lourd je suis capable de mobiliser 1000 hommes sur l'axe, ou 2000 hommes, ou 3000 hommes sur l'axe. Je voudrais que aussi, vous, Alpha Condé, vous fassiez de même. Vous mobilisez 1 2000 2 000, ou 3 000 personnes sur l'autoroute Fidel Castro, et puis on, on fera une étude comparative. On verra bien comment la police guinéenne, la gendarmerie et l'armée pourront contenir. De, de l'autre côté, 3 000, de l'autre côté, 3 000. Ça fait 6 000 hommes dans les rues, sur l'axe et sur l'autoroute. Mais si, par contre, on constate qu'il y a 3000 hommes sur l'axe et qu'il n'y en a que 10 personnes ou 50 personnes qui viendront jouer à la marmaille tout en disant « Oh non, ils ont voulu nous tuer, c'est pourquoi on n'a pas manifesté. » C'est le droit de dire à ses enfants « Restez dans la maison. » Parce qu'on veut se servir de mes militants comme des chers à canon pour une lutte politique. Comme ils ont toujours fait. Je vous rappelle, la manifestation du... Du 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, les 75% des militants, des personnes ce jour-là, qui étaient au stade, 75% je dis bien, c'était composé que des militants de l'UFDG à l'époque. 10% certainement de l'UFR et les autres c'était le RPG Arc-en-Ciel et les autres partis politiques. Alpha Condé savait ce qu'il avait orchestré pour le 28 septembre 2009. Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous avez constaté, depuis que le procès du 28 septembre a commencé, toutes les victimes qui, combattent, qui, qui, qui témoignent là, là, la quasi-totalité de ces victimes, ce sont des militants sympathisants de l'UFDG. Ça, c'est des, des, des, des, des, des sujets sur lesquels vous devez réfléchir. Et depuis 2009... 2010, jusqu'à nos jours, toutes les manifestations politiques qu'on a effectuées en Guinée, la plupart des victimes, ce sont des militants sympathisants de l'UFDG. Vous devez réfléchir. Et maintenant, la manifestation du 9 là. Si il y a des blessés, je dis bien s'il y a des blessés, moi je parle pas de mort, mais s'il y a des blessés, comptez le nombre de blessés si vous trouvez que le nombre de blessés parmi ces blessés, les 90 ou bien les 75 ou les 80% sont des militants de l'UFDG, comprenez tout simplement que les militants de l'UFDG sont utilisés comme des chers à canon des cobayes politiques en Guinée. Et là, comme on a toujours dit, les parents sur l'axe Am Amdala et Bambeto doivent comprendre cela. La manifestation, ça va se passer là-bas. Et il n'y aura pas de ma manifestation sur l'autoroute. Il n'y aura pas il n'y aura pas. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que les militants du RPG arc-en-ciel sont divisés. Il y a une bonne partie qui est aujourd'hui derrière le colonel Nomadi Doumbouya. Oui, une très bonne partie. Et d'ailleurs, laissez-moi aussi vous dire, cette manifestation-là, le 9-là, parce qu'on a dit les forces vives, si Kankan ne manifeste pas, si Kouroussa ne manifeste pas, si... Dingirai, Mandjana, Dabola ne manifestent pas. Si Zerekore ne manifeste pas, si Lola ne manifeste pas, parce que ce sont les fiefs du RPG arc-en-ciel, Kankan, Mandjana, euh, euh, Sigirin, Kurusa, Dabola, euh, Lola, une bonne partie de Zerekore, Beila, une bonne partie de Masenta, Kisidougou, Farana, si ces villes ne manifestent pas, Sachez tout simplement que c'est un piège pour vous, militants sympathisants de l'UFDG. Moi, je ne parle pas des militants du RPG Arc-en-Ciel. Les militants du RPG Arc-en-Ciel vont se coucher à la maison, ils vont pas sortir, naturellement. C'est vous qui allez sortir sur l'axe amdalaï bambeto kosa Et c'est là où tout va se passer. Parce que la police guinéenne, la gendarmerie guinéenne, est tellement concentrée sur l'axe amdalaï bambeto que toute la manifestation va se dérouler là-bas. Ils savent que personne ne va oser sortir sur, sur l'autoroute. Donc, moi, je vous dis clairement... Chers amis, chers parents, chers mamans, gardez vos enfants à la maison, comme je l'ai toujours dit. Je ne vais pas vous mentir. Gardez vos enfants à la maison. Oui. Regardez celui qui dit FNDC. Mon frère et ami Sekou Koukunduno qui est couché en Belgique. Les autres sont en prison. Et lui reste là-bas il demande la manifestation en Guinée. Tous les présidents de tous les partis politiques qui ont demandé la manifestation là, laissez-moi vous dire qu'aucun ne va oser laisser son enfant aller manifester. Parce qu'on vous dit que vous, vous avez des opinions politiques. Vous vous battez pour le changement de votre pays. Mais croyez-moi, changement de pays, si l'un des chefs, l'un des présidents de partis politiques accède à la magistrature suprême, les premiers à bénéficier du pouvoir, du combat que vous, vous avez mené, c'est leur famille d'abord. C'est leurs enfants. Ouais, c'est leurs enfants. Pourtant, ils n'ont pas mené le combat pour le changement. Et vous, vous serez juste qualifiés militants, sympathisants. Vous êtes les meilleurs. Restez mobilisés. Vous êtes les fils dignes de la Guinée. Et vous mourrez dans la pauvreté. Vous mourrez dans la souffrance. On vous assiste pas. Donc prenez conscience, cher monsieur, cher femme, chère demoiselle. C'était juste ce petit message que j'avais à vous dire. Moi, je dis simplement, vive le CNRD. Je suis dans l'esprit du CNRD. Et j'accompagne le CNRD. Je ne veux pas aussi que le CNRD fasse du mauvais. Oui, parce que je n'aime pas les retournements de situation. Mais jusqu'à jusqu nouvel ordre, jusqu'à présent, le CNRD est sur le bon chemin. Ça, c'est très, très important. Regardez l'acte du gouvernement. À la tête, le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté. Combien de fois vous voulez que je vous dise cela J'ai vu une vidéo de mes frères en Tunisie qui sont dans une salle avec le ministre en personne, Morissanda Kouyaté. C'est du jamais vu en Guinée. Voir un ministre des Affaires, un ministre même de l'État guinéen, se mélanger avec des citoyens de son pays, des personnes lambda. Il n'y a pas de garde-corps, il n'y a rien. On vient seulement, le, on le pose des questions, des simples citoyens. Ses enfants, ce sont ses enfants. Quand j'ai vu la vidéo, sincèrement, j'ai eu, eu, eu la chair de poule. J'ai dit, waouh, la Guinée avait besoin de cette dose-là. C'est exceptionnel, ça. Un ministre de l'État, qui est dans une salle exiguë comme ça, là. Et qui répond aux questions de ses concitoyens. On peut, on, C'est-à-dire, quand on voit cette image-là, on se dit même, est-ce que c'est un ministre Il n'a même pas l'apparence de ministre, tellement que le mec, il est très simple. Ça, ce sont des choses à applaudir. C'est pourquoi je dis ce gouvernement, non, c'est exceptionnel. Ça, ce sont des choses à encourager. Qui est-ce qui a vu cela, <rire> depuis l'indépendance jusqu'à nos jours Tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre État-là. Quel gouvernement est allé sauver nos frères à l'extérieur de la Guinée en détresse oh, Aucun. C'est pourquoi je dis, le ministre des Affaires étrangères... C'est le meilleur ministre des Affaires étrangères. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je l'appelle le pilier de cette transition, le pilier de ce gouvernement de transition. Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde de coopération, un monde de diplomatie. Plus vous êtes fort en diplomatie, plus votre État se portera bien, bien évidemment. Parce que c'est la coopération aujourd'hui, surtout les pays comme les nôtres, des pays très pauvres, très endettés. Il faut avoir une bonne dose de diplomatie, c'est très important.